Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Erastone Et cette fois-ci on va essayer d'essayer les jeux de Rastaken Parce que l'éveil des ombres on ne peut pas pour l'instant, on verra pour les prochaines vidéos Alors c'est parti, on va découvrir le jeu. Comme ça, vous allez participer. Ok. Ok, si je perds, ça sera fini. Les sanctuaires sont en jeu dès le début de la partie. Ils sont très puissants et disent au lieu d'être détruits. Ah ouais. Choisissez un sanctuaire, la source de votre puissance. Il est en jeu dès le début. Vos sorts coûtent 2 cristaux moins ça, comme ça il a 10 vie. Wow. Et 8 autres trolls se dressent entre le clore. Entre contre Malacras. Mes flammes elles vont te brûler je me couche devant personne. Ok, alors, invoque 4 cartes. Maintenant. Vous piochez une carte, elle coûte non moins Si vous jouez 2 sorts pendant ce tour, en plus de 2. Que Euh. Ouais, vas-y. Ah non, on place. Ça. Oh là je découvre, hein. elle sera peut-être longue la vidéo mais je découvre cette partie là. De toute façon tu une puissance protégée là. Ok on a zéro, inflige un en point de dégâts, tous les serviteurs. C'est plutôt pas mal. Inflige 3 SDF. Oh. Ok. Ouah, wow, je l'ai presque tué! Si vous jouez, c'est ça! Ah, c'était quoi? J'ai des bonnes dégâts! Bah voilà! On a presque terminé déjà! Ok, ça va être rapide! Au bout d'un moment, le sanctuaire s'active, à nouveau vous trouvez prévoyant et vous perdrez. D'accord, et barricade, hop, c'est gagné Victoire, à victoire dans vous de à votre cause. Alors, je sais pas, on va prendre... Le tout team. Ah ça ajoute les cartes là, ok. ok. Plus on avance, plus les ennemis seront plus compliqués. Oh yes on commence, main de départ Ouais c'est plutôt pas mal la main de départ, on va la garder Il a le faut protégez le 1 1 1 ok. Il il le protéger. Ah, il a 20 dégâts, 1 25. Ah, il a 5 Conf euh, confère à vos serviteurs radin, avec un totem de base aléatoire un petit 3 des un... cas c'est cool ça à ah, la ah, je sais pas ce que ça a fait mais ça l'a fait ok a ah, payer, je découvre. J'espère que vous allez bien aussi. Oh, je ne vous l'ai pas dit. Euh, ok, j'ai une mauvaise carte. Hmm, Pourquoi il l'a soirée les est toi-même. <rire> en trois tours, il jouera. Ok. 5 d'attaque. Il n'a pas gagné 5 d'attaque. invoque ok, vas-y invoque c'était quoi ça le totem ça invoque un, un totem hum pas mmh. mmh. un dégât ah on a un provocateur deux provocateurs plutôt pas mal plutôt pas mal du tout on devrait s'en sortir par contre il faut juste la l'attaquer ici on va jamais s'en sortir Surcharge, quoi ça On va attaquer. Et voilà Troisième tour, allez bien mon petit si oh. C'est quoi ça Un vogue Trois de 4 avec vos Plutôt pas mal. Okay. Et la 6, j'ai 3, j'ai 3. Vers toi là. Oh, là je... Pas trop le choix. Quoi, ça l'a pas tué? Je tranquille mais je crois où ah oui mais ça fait des dégâts aussi ok moi j'ai plus de totems ça va piquer demain. ah ouais, attends c'était quoi j'ai des dégâts ok, voilà j'ai gagné quoi j'ai je suis Mais je suis gagner oui. Voilà. Je l'avais dit, je suis trouver un autre allié maintenant une fois que vous avez les ensuite... ah, ci l'autre il était bien aussi on va prendre ah, là. tu vas au milieu cette fois-ci ah, ok <rire> comme je vous ai dit ça peut durer longtemps la partie qui peut se terminer rapidement. pour ça, que la vidéo, je ne sais pas combien de temps elle va durer, euh, mais on va tout garder Ça c'est des zéros, c'est plutôt pas mal. Ça évitera de gaspiller des manières. Plutôt pas mal. inflige deux points de, point de dégâts. Ah ben bah, je sais pas. Ah on l'a toujours lui. Plutôt pas mal. Une fois que vous avez des C'est les Oh la la. Et ben, je peux rien faire. Toc C'est quoi ça Hein, ah, c'est ça les totems, ça ajoute des trucs en plus On a 32 de vies avec Cheekong. Comme... Alors qu'ils ont que 1-1, ça pourrait le faire. et on s'acharçonner sur lui, parce qu'il plus de vie c'est bête. On a plus 2 d'attaque. On sent là sa littérale lui un sa J'ai pas compris, mais ça va d'un. Alors, 3 d'attaque, 2 d'attaque. Oh le clore qui dégueule, on va pas faire grand chose je pense. hop. Oh, ça, ça m'attaque. On fait au serviteur à un totem de l'alimentatoire. Ah vas-y, on va ça. Waouh. On se serait obligé d'attaquer ça. C'est plutôt pas mal cette carte. Euh, deux attaques. On va te tuer, par ah, Ça fait que à l'affaiblir, un peu short, Parce que je dis rien pour l'affaiblir. Alors avec ce que j'ai, deux, quatre, Est-ce que si je fais ça, une heure, et au moins je le tue. On va faire ça. Okay. Quoi Quoi Il n'est pas tout compris là. On va tuer au moins un et le reste ça va aller là-bas. Ah oh non là l'eau, on va monter Un mon truc, un salô à mien. De toute façon j'ai trois boucliers, tu vas ah, assez tranquille si vous avez joué de ça pour mon spot. Oui. 3 data qui te pourrait d'attaque pourra pas me faire grand chose en oh, pas... déjà, si je parle pas beaucoup c'est que je vais essayer de me concentrer ça va être assez compliqué je découvre ce mode là C'est qui qui a C'est lui là-bas en face. Un deux, c'est quoi Un rock, un carton. Un... C'est quoi ça Je veux savoir ce que c'est. Pourquoi ça met des têtes de mort C'est ce que je comprends pas. Il y a trop d'attaque, trop d'attaque. Il, va... il a tué celui là Oh, il aura lui à tuer. Allez, est bon, Alors, tant que j'ai des boucliers... De toute façon, j'ai gagné. Et bah ben voilà euh, Si vous avez fait ce mode-là, vous me direz comment vous aurez vaincu l'équipe. Pour bon, l'instant, moi je suis à 3. Je va choisir celui-là. Ça s'ajoute dans nos casques, dans notre deck. Jouer. Oh non. 40 vies, ça va être plus long. Ça va être chaud. Alors, euh... ouais, je veux bien bientôt garder, ça me va. Ça fait une suite, 0, 1, 2. En mm -hmm. plus, ça va aller. Il peut pas lire. 1 un, un, un vote. 10. Hop, vas-y. Quoi Bah, je sais pas. Je sais pas ça fait ça. Si vous savez pourquoi ça me fait ça, bah dites-le moi dans les commentaires. Parce que j'ai complètement. Déjà il m'attaque. Et il avait que 30 mois. Oh l'armée du sec! Oh de il le il va devoir attaquer l'alternat! Quoi? Ah! ah D'accord, faut tuer lui en fait! Ah, mais ça va piquer en fait! Tant qu'on tue pas lui, on peut pas attaquer lui! Ah oh, ouais, d'accord. Hein, ça fait mal. Essayez de le tuer. Euh... Attends. Charge. Est-ce qu'il peut Oh non. Attends. Oh, voilà. Ouh. Retour pour l'attaquer. Ah d'accord. Ce qui est bête, c'est que ça bloque les manas. On va mettre un totem. En plus, c'est même bruyant, c'est parfait. Alors là il a 3 vie, 1 vie. On ne peut pas lui faire mal. Ça, ça vaut 0. Euh, Deux décats. Bon, on va lui enlever un peu. C'est un bouton. 3. 2. Voilà. C'est quoi bon. Euh... Un, un, je peux pas attaquer. C'est quoi cette arnaque Et lui là 1 sur 10. Quoi Je comprends rien. Alors là, je ne comprends plus rien du tout. S ils ne pas sur moi, ils sont gentils. Alors attends, votre il s'est réveillé. Il s'est réveillé, il faut que je lui fasse mal. 2, 3, 4, 5. Ah, tu sais quoi Deux bananes dans votre main Qu'est-ce que c'est Les bananes donnent plus un à un serviteur, plus un, plus un. Toi, toi, je vais pas donner un allié quand même. Je vais faire un plus un, plus un quand même. Bon, je vais réussir. Ah, à... euh, je suis morte. Rappel, Enfin, ça sera la fin de la vidéo, hein, ce sera pas si long que ça au final. On a quand même plutôt bonne avancé, une petite vidéo tranquille au final. Je pensais que je serais mort plus tôt ou peut-être plus tard. n'était pas équitable pour vous, et ouais. Je confirme, c'était pas équitable du tout. Voilà, euh, sur ce j'espère que ça vous aura plu, euh, prochaine vidéo on verra si je pourrais faire l'éveil des ombres, sinon on fera cela, le projet d'Armage room et après on verra les, le Point moté. sur ce, je vous laisse liker, commenter cette vidéo, et je vous dis à la prochaine.